Bonjour, bienvenue sur Road Trip Camping Car. La vidéo d'aujourd'hui va vous montrer moi, enceinte de 8 mois et demi et vivant dans une tente avec deux enfants dans les montagnes du Colorado à feet, dans des conditions climatiques exécrables. Voilà, si vous voulez en savoir plus, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux dans ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. C'est parti à Lakeview Campground Twin Lake comme son nom l'indique c'est un lac magnifique c'est un réservoir de lacs magnifiques ce sont les Twin Lakes ça veut dire deux lacs jumeaux qui s'appellent des Twin Lakes c'est en attitude c'est à côté de Leadville dans le Colorado Lakeview Campground Twin Lakes se trouve en attitude dans les montagnes du Colorado à 121 miles de Denver ça veut dire à peu près 2h13 minutes en voiture soit 29 miles de Bionovista la ville de Bionovista voilà, donc c'est Twin Lakes comme je vous ai dit ça veut dire deux lacs les lacs jumeaux c'est un réservoir le camping est situé entre le mont Elbert et les Twinleaks, entre les montagnes de Ponderosa Rine et Sage Habitat. Le camping est à 9500 de haut en altitude et dans les montagnes du Colorado. Voilà, il fait environ 14 330 de haut. Donc c'est un fortuneur. Voilà, ça veut dire que ce sont des montagnes qui sont à plus de 4300 de haut. Malheureusement, dans le Colorado, quand vous avez une montagne qui fait 13 999 et n'est pas du tout considérée comme un fortuneur. Pour être fortuneur, par rapport aux lois de fortuneur, il faut avoir avoir dépassé plus de 4.300 de haut. Donc, il faut être dans les 14 000 feet pour être considéré comme un fortuneur. Maintenant, si vous arrivez à 13.900 et quelques vous n'êtes pas du tout un fortuneur. Pour être un fortuneur, comme je dis, il faut être à plus de 14.000 de haut. Et dans ce camping-ci, c'est un fortuneur. Il a 14 333 de haut. Donc, c'est vraiment un fortuneur. Le camping offre de larges, larges espaces, de larges espaces de sites pour les campeurs et d'une partie vue sur la forêt et de l'autre côté vue sur les tigniques. C'est vraiment un camping donnant une imprégnable sur le réservoir des camps de Twin Lake. il vaut vraiment le détour. On peut camper avec une tente, on peut camper avec un camping-car, on peut camper avec un RV, on peut camper avec un truck camping. Tous ces types de camping vont très très bien ensemble, donc vous pouvez camper avec tout ce que vous voulez. Tous les campings sont autorisés. Oui, les camp Campground acceptent des campings de groupe. Nous sommes en haute attitude. Si vous avez le mal de mer, ce camping n'est pas du tout pour vous. Voilà. Malgré ces beaux paysages, ces paysages à couper le souffle, il n'est peut-être pas pour vous. Mais voilà, je veux dire, il faut faire attention si vous avez le mal d'attitude, le mal de mer, tous ces problèmes cardiaques, tous ces problèmes de, euh, de mal-être. Donc, ça ne sera pas du tout pour vous. Mais ce camping vaut vraiment, vraiment le détour. Il faut noter que nous sommes en attitude entre 16h et 17h30. Il pleut toujours dans les montagnes du Colorado. C'est comme par hasard à moi, à chaque fois que j'ai campé là-bas, je me suis toujours retrouvé en train de faire mon barbecue. Et comme par hasard, c'est souvent quand je faisais mon barbecue qu'il pleuvait. Je me trouve en train d'avoir de l'eau partout sur moi. C'est très, très désagréable. Mais bon, ça vaut quand même le Coup, sachez que dans les montagnes du Colorado, entre 16h30 et 17h30, on a toujours la pluie, c'est l'altitude. Et donc on fait avec. Et comme par hasard, ça arrive toujours quand vous êtes en train de faire un barbecue, vous êtes toujours en train de te plonger sous la pluie. Voilà, c'est comme ça dans les montagnes du Colorado. Je suis du Colorado, donc je peux vous le dire. Le camp, il y a beaucoup de randonneurs qui cherchent à explorer la nature sauvage dans les environs. Et aussi beaucoup de ceux qui cherchent à explorer le Mont Elbert et le Mont Massif. Donc sachez que le Mont Elbert et le Mont Massif sont des fortuneurs. C'est des fortuners. C'est vraiment les adeptes des randonnées qui font ce parking en général. Mais vous pouvez aussi l'explorer parce que tout simplement parce que vous aimez la nature. On est bien d'accord. Donc voilà, c'est un parking que je vous recommande à 100%. Ne vous engagez jamais dans un fortuneur sans une préparation au préalable. Il y a beaucoup, beaucoup d'accidents mortels. Il y a beaucoup, beaucoup de morts. Parce que les fortuneurs, comme son nom le dit, c'est en altitude à plus de 4300 de haut. Voilà, donc euh, il faut une préparation au préalable. Il faut des bonnes conditions physiques. Il faut voir si avec le ranger, il faut... Évaluer vos conditions de sécurité et surtout, il ne faut jamais jamais aller seul. On a remarqué, c'est toujours les gens qui viennent de la Californie, de New York, des états du Nord, des états de l'Est, qui ont beaucoup d'accidents parce qu'ils arrivent, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans le Colorado. Le Colorado a des montagnes qui sont gigantesques et qui peuvent aussi parfois être dangereux quand on les prend dans le mauvais sens. Jamais attaquer un fortuné quand vous êtes seul, toujours accompagné. Jamais attaquer un fortuné sans être préparé à l'avance. Jamais attaquer un fortuné sans avoir des conditions physiques adaptées, adéquates. Donc voilà, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Le campien a eu beaucoup de bateaux. Le campien a eu beaucoup les amoureux de bateaux. Les campiens a eu beaucoup les amoureux de pêche, qui passent leur journée euh, dans les réservoirs de Twin ou alors pour certains escalader le mont Elbert. Voilà, c'est vraiment les gens viennent dans ce secteur pour la pêche, les bateaux et surtout pour la découverte du mont Elbert qui est un un Voilà. Et ça, on en parlera. On aura des épisodes pour les fortuneurs dans le Colorado. Comme je vous ai dit, ça, il y a beaucoup d'accidents mortels, il y a beaucoup de morts. Donc c'est vraiment pas des choses qu'on a qu'on aborde de comme ça les faciliter. Moi, j'ai plus d'une dizaine de fortunés à mon actif. J'en ai, ai fait pas mal, mais je suis loin du compte. Le camping attire beaucoup les ours. Nous sommes dans le Colorado. Vos voisins, ce sont les ours. <rire> vos voisins de palier ce sont les ours. Donc, il faut une préparation adéquate. Comment camper avec des ours Donc, il faut respecter les consignes. Il faut lire les conditions de sécurité. C'est très facile. Je suis survivante, vous le voyez bien. J'ai ai campé beaucoup dans le Colorado, dans le Wyoming, dans le Montana. Oui, voilà, nous sommes dans les pays des ours. Quand vous campez, vous campez avec vos voisins qui sont les ours. Donc, lisez les consignes de sécurité et respectez-les. Surtout, respectez les conditions de sécurité, c'est très simple. Et vous n'aurez pas un ours qui va vous faire le dîner ce soir. Vous ne serez pas le dîner d'un ours si vous respectez les conditions de sécurité. En général, ça se passe super bien. Alors, la Continental Divide, qui vient du Canada vers le Mexique, passe devant le camping. Voilà, c'est une route qui est non motorisée. Donc voilà, on a la chance d'avoir la Continental Divide passant devant le camping. C'est aussi quelque chose qui est à découvrir. Bon, il est à savoir que parfois, même au mois d'août, on trouve quand même la neige dans ces coins-là. Les activités du camping... Baignade, camping à la tente, camping au harvey, camping au troc, camping de groupe, randonnée, pêche, site historique et culturel, le mont Elbert qui est un incontournable, beaucoup de randonnées encore, et puis voilà la détente et la relaxation, paysage. Les équipements, donc on a l'espace pour la tente, l'espace pour le camping-car, l'espace pour le harvey, espace pour tous ceux qui ont les camping-troc, l'espace pour les vannes, on a aussi des espaces pour des groupes espace de pique-nique et les tables de pique-nique, barbecue de l'eau potable, poubelle sur le site, les toilettes sèches sur le site, les stations de paiement self-service. Comme je vous ai dit, vous pouvez réserver si vous voulez, mais en général, c'est le premier arrivé, le premier service, donc vous pouvez payer carrément à l'entrée. Donc vous arrivez, vous payez, vous remplissez les documents, vous payez, vous mettez le double sur votre voiture quand le rendu passe, c'est que vous avez payé. Le, le début de votre séjour, et la fin de votre séjour que vous accrochez sur votre pare-brise. Donc voilà, ça s'appelle le self-service de paiement en self-service service. Voilà, moi, je n'ai jamais eu à faire euh, une réservation quand j'allais dans ce camping. En général, j'ai toujours, euh, je suis arrivée, j'ai réservé ma place. Maintenant, si vous avez une place spécifique, que vous voulez être sûr d'avoir la chance de trouver disponible, oui, voilà, dans ce cas, oui, il faut peut-être réserver. Mais en général, premier arrivé, premier servi. Voilà, mais tout le camping est quand même joli. Vous avez vraiment, soit vous êtes sur la forêt, soit vous avez euh, la vue sur les deux lacs. Moi, en général, j'ai toujours eu la chance d'avoir la vue sur les deux lacs. Donc, je n'ai jamais eu un problème particulier de trouver de la place. Espace pour le camping-car, espace pour le calme, et la tranquillité, voilà donc on a beaucoup les équipements, donc comme je vous dis espace pour la tente, espace pour les camping-cars, espace pour les trop-campings, espace pour les vannes, espace pour les groupes, donc vous avez les bûchettes de bois que vous pouvez acheter sur place, les bûchettes de bois que vous pouvez acheter sur place c'est pour allumer votre feu de camp donc vous avez le barbecue sur place mais vous avez les espaces piniques et les tables de pique-nique, donc le camping est vachement bien équipé, il a tout ce qu'il vous faut voilà, pour passer un agréable séjour. Et en plus, il est dans un paysage, et un décor de carte postale. C'est carrément le paradis. Vous ne pouvez pas vous connecter à l'eau, vous ne pouvez pas vous connecter à l'électricité, vous ne pouvez pas vous connecter au sceptique. C'est du camping sauvage, c'est du bon docking. Dans ce point-là, vous n'avez pas du tout besoin de tout ça. Franchement, vous avez tout sur le site. Vous avez de l'eau à disposition, vous avez les toilettes à disposition, vous avez les poubelles à disposition. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut, c'est profiter du cadre magnifique de la nature et du paysage. C'est est ce qu'on vous offre, le cadre magnifique la nature, et les paysages, à couper le souffle. vous n'avez pas besoin de tout trucs superficiel qui pour un moment vous remplisse la vie de façon simple, mais là je vous assure dans ce décor là vous n'avez pas besoin de tout ça, et il n'y a personne qui trouve un problème là-dessus, d'accord Vous êtes dans cet endroit pour camper sauvagement vous ne pouvez pas remplir votre réservoir d'eau, vous venez avec votre réservoir déjà rempli, si vous en avez besoin, mais d'un autre côté, vous n'avez pas besoin de tout ça, parce que vous avez de l'eau à disposition pour faire votre manger, prendre une douche. Voilà, je vais vous montrer d'ailleurs comment moi je réussis à prendre des douches chaudes en altitude dans le montagne avec la le froid. Voilà, vous avez des, des équipements pour vous agrémenter. Moi, je n'ai jamais campé avec mon camping-car là-bas, c'était toujours la tente parce que j'adore ce côté tente. À chaque fois, j'ai toujours campé avec ma tente là-bas, d'accord Il y a beaucoup qui campent avec le camping-car et ils n'ont aucun problème et vous non plus, vous n'aurez pas de problème parce que ce cadre-là est vraiment magnifique et vous allez voir, vous allez vraiment adorer cet endroit. Les centres d'intérêt à, à proximité, vous pouvez aller jusqu'à car indépendance passe en passant par la route des roquets en hauteur. Indépendance passe. Attention, indépendance passe. Même au mois d'août, vous trouverez la neige, des grosses tas de neige. Faites attention quand vous voulez là-bas. Même en plein mois d'août, vous avez toujours la neige. Vous avez toujours des conditions de conduite exécrables. Ce n'est pas comme en hiver, mais ce n'est pas aussi facile que ça. D'accord On est en août, oui, mais ce n'est pas toujours euh, le mois d'août. Voilà, vous avez besoin de votre gilet, vous avez besoin de vos gants parfois. Il y a beaucoup de vent, on est en mais ben, Ça se passe super bien. D'accord et vous avez la ville de Leadville qui est une ville iconique, une ville historique qui est juste à 30 minutes en voiture, d'accord Amen. Le parc, pour les enregistrements, c'est 14h. Pour les départs, c'est midi. Voilà, de 22h à 6h du matin, c'est les horaires de calme, plus de bruit. Je sais qu'il y a beaucoup qui aiment faire la fête. Voilà, c'est normal, on est, on est dans un environnement paradisiaque. On est au milieu de nulle part. On se dit que personne nous entend. Mais vous avez votre voisin, le camper, qui est à côté, qui lui il a peut-être envie de dormir. Donc 22h, plus de bruit à partir de 22h jusqu'à 6h du matin. Voilà, on essaie de le respecter. Mais je vous assure que quand, quand vous tombez avec les jeunes c'est pas toujours évident. Voilà, mais pensez souvent aux autres qui ont envie de dormir. Parce que le calme, voilà. Mais sachez qu'il y a les points calmes, voilà. voilà. Mais c'est en général ce qu'on recommande à partir de 22h jusqu'à 6h du matin, plus de bruit. En général, ça se passe bien. On a des gens qui campent toute la nuit, qui restent devant le camp, feu de camp. Voilà, ils ne font pas de bruit plus que ça. Mais vous pouvez avoir certains qui sont des récalcitrants, un peu comme ça, les troubles faites. Voilà, de temps en temps, il faut le ramener à l'ordre en disant... Oh! baisser un peu d'un ton, il y en a d'autres qui dorment, d'accord Voilà, c'est vraiment dans ce cadre-là. Les tarifs, 23 dollars pour un camping-car, 23 dollars pour deux voitures. Alors, si vous ajoutez un troisième véhicule, il faut ajouter 6 dollars supplémentaires. Mais le camping vous offre aussi la possibilité de camper uniquement pour la journée sans dormir. Donc 7 dollars pour ceux qui viennent seulement, par exemple, pour toute une journée. Et ceux qui veulent juste découvrir comme ça en passant parce qu'ils ont la route encore à faire, vous pouvez venir passer 3 heures, 4 heures, une demi-journée, mais voilà, ou toute une journée, par exemple, on va dire de 8 heures jusqu'à 17 h 18 h voilà c'est 7 dollars voilà. mais seulement vous pouvez pas passer la nuit donc le camping offre quand même des possibilités ensuite on a des réductions 50% de réduction pour les gens qui ont la carte de membre les personnes âgées les vétérans de guerre les les, les gens qui sont avec voilà 50% pour ceux qui ont la carte de membre moi j'ai pas de carte de membre dans ce camping parce que j'y vais occasionnellement et j'aime bien y aller pour ma tante en général c'est l'été soit parfois l'été je suis ailleurs donc voilà je n'y vais jamais en hiver quoi je sais pas pour vous mais moi jamais en hiver d'accord la meilleure saison de fréquentation bien sûr c'est l'été, c'est l'été parce qu'il fait doux, parce que c'est déjà abordable. Sachez que s'il fait 110 degrés à Denver, dans les montagnes, il fera peut-être 75 degrés, ce qui est tout à fait normal et les températures sont acceptables. À Denver, en général, il fait très très chaud. À Colorado Spring, il fait très très chaud. Mais dans les montagnes, en général, on a une température qui est mild. Nous venons de vous montrer moi, enceinte de 8 mois et demi, dans une tente avec deux enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une expérience similaire. Merci de partager avec nous. Racontez-nous dans quelles conditions, dans quel cadre, dans quel état. Mais moi, dans cet épisode, je viens de vous montrer moi enceinte de 8 mois et demi et dans une tente. Voilà. Si vous êtes nouveau dans ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de vous abonner, de partager nos vidéos, de liker, de commenter. Voilà. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas de partager. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bye!